Bonjour, enchantée, c'est Léa, et récemment je suis retombée sur un programme de W9 qui s'appelle Objectif Reste du Monde. Et ça m'a fait me questionner sur les candidats de cette émission, mais aussi sur les gens qui regardent ou ne regardent pas ce genre d'émission. Genre déjà, pourquoi ils se ressemblent tous Évidemment, pourquoi ils acceptent de participer à ce genre d'émission Et pourquoi certaines personnes regardent, d'autres détestent mais n'ont jamais regardé Est-ce qu'il y aurait une tendance sociale à détester ce genre d'émission Et si au final, cette émission que nous détestons tant, était une belle représentation de notre société. Alors oui, il est possible qu'actuellement tu lèves les yeux au ciel en disant « Non mais n'importe quoi, c'est vraiment juste de la merde !» Et je déteste, je haïs ce genre d'émission et tais-toi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux juste vous dire que je ne suis pas là pour juger, que ce soit ces gens ou vous. En vrai, je pense honnêtement que le jugement c'est très lâche et je pense pas être meilleur que quiconque en fait. Parce que comme je dis toujours, on essaye tous, globalement, d'être heureux, c'est juste qu'on prend pas tous le même chemin. Bref, on pose son petit ego d'un côté, son petit émotionnel de l'autre côté, on descend de notre cheval et on débat Ensemble. Avant de traiter ce sujet, je me suis quand même demandé ce que les gens généralement pensaient de la télé-réalité, du coup je vous ai posé la question sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre, sur cette application et sur twitch aussi voilà globalement euh, je savais ce que vous allez me dire créer des dramas pour le buzz de l'émission c'est débile et aussi un cuit assez faible des candidats ça donne un mauvais exemple aux jeunes physiques avant intelligence superficielle cucu, inutile débat et réflexion stupide et plus ils font les cons et plus ça marche parce qu'il y a des gens qui sont complètement débiles et superficiels, grosse perte de temps j'ai assez de problèmes dans ma vie pour me mêler de ceux des autres surtout qu'ils sont super fake voilà globalement est-ce qu'on s'attendait à autre chose non. personnellement j'ai aucune une honte à dire que fut un temps j'ai consommé beaucoup les marseillais mais aujourd'hui quand je regarde cette émission ça ne me divertit plus et à l'inverse de me créer de la haine ça me crée plutôt de la tristesse et même un sentiment empathique envers eux. Quand je regarde ça je vois des personnes tristes essayer d'exister dans un programme autour de drama, trahison, amour je vois des personnes qui ont des complexes et qui font donc de la chirurgie esthétique pour remédier à ça et je vois aussi des individus qui capitalisent sur leur vie privée devant des caméras et honnêtement c'est quoi la différence entre les candidats de télé-réalité et les gens qui font du lifestyle sur YouTube et Instagram. Par exemple, moi, un temps et plein d'autres gens ont fait des story times sur leur vie intime, font des vlogs toujours plus insane avec de plus en plus de vie privée, font des placements de produits et même une grande partie de ces influenceurs lifestyle font de la chirurgie esthétique. Vous allez me dire non mais les candidats de réalité ils font ça à l'outrance, c'est extrême même leur placement de produits, dropshipping, etc. Mais combien d'influenceurs font du dropshipping C'est juste que c'est un continuum mais ça reste le même, c'est juste qu'ils sont plus loin dans le continuum. Mais pour moi les influenceurs lifestyle sont sur ce même continuum. Et ces gens font comme tout le monde, c'est-à-dire essayent d'exister et d'être heureux. Donc en toute sincérité, j'ai toujours un peu de mal d'entendre ces youtubeurs lifestyle cracher euh, sur les candidats de télé-réalité, en mode oui, nous on est différents, on est meilleur qu'eux, alors qu'au final ils capitalisent sur la même chose, c'est-à-dire le paraître, leur état d'âme et leur vie intime. Et j'ai l'impression que quand ils font ça, dans le fond, c'est un peu une manière de se rassurer sur leur place en tant qu'influenceur, parce que c'est toujours facile de pointer l'autre du doigt, mais c'est toujours difficile de se remettre soi-même en question. Encore une fois, je le répète que ça soit mal interprété mais je ne juge personne, je fais juste des constatations personnelles parce que dans le fond on a ce besoin d'exister à travers le regard de l'autre. Et j'ai l'impression que c'est socialement rassurant et cool de dire « Haha, regarde comme cette personne est si stupide, moi je ne le suis pas autant. » Alors que réciproquement, il y a plein plein plein de gens qui disent la même chose de vous. Mais du coup, c'est quoi la limite Pour essayer de comprendre tout ça, on va remonter à notre enfance et on va essayer de comprendre rapidement d'où vient ce besoin d'être rassuré et surtout d'où vient ce besoin de validation. On vit dans une société qu'on est en train de déconstruire petit à petit, mais on a quand même des bases, des piliers sur lesquels on est posé. On nous apprend dès la naissance que nous sommes soit des hommes, soit des femmes et que euh, la vie c'est homme plus femme. Égal enfant Égal bonheur Et si tu as déjà le malheur de ne pas suivre ce schéma Ça va être dur Hein, parce que tu vas être rejeté. Nous avons l'homme qui est donc le chevalier, l'homme fort, l'homme viril, qui ne doit pas pleurer, qui vient sauver sa princesse, qui vient la défendre de tout le mal, etc. Celui qui ne doit pas être émotionnel. Et de l'autre côté, nous avons les femmes toutes fragiles, toutes émotionnelles, toutes drama queen, toutes nanani, nanana, qui doivent être toutes douces, etc. etc. Non mais ça, c'est un truc de mec. Hein. Donc ensuite, on grandit, on voit, on intériorise ces normes sociales. Parce que ce qu'on veut, nous, en tant qu'être humain, c'est absolument de ne surtout pas être être rejeté. Et ça, ça commence vraiment à prendre une grosse dimension, surtout au collège. Le collège. Au collège, on comprend qu'il y a des gens chelous, et nous ce qu'on veut c'est absolument pas être chelou, ok Les gens chelous c'est les gens marginaux, les gens hors normes. Et vraiment quand t'es au collège et même au lycée, c'est une angoisse de ouf de te retrouver dans le groupe des cassos. Toi ce que tu veux c'est absolument pas être là, quitte à bully les gens que tu trouves bizarres pour te rassurer sur ta position sociale. Ce que tu veux c'est absolument pas être un chelou, parce qu'on nous apprend depuis le plus jeune âge à être validé socialement. Par exemple, ma mère ma Toujours dit Léa ne fait pas de vagues. imagine ce que les gens vont penser de toi. Alors là vous allez me dire ok certes mais c'est quoi le rapport avec les candidats de télé-réalité On y vient. Voici donc une liste de choses non exhaustives pour ne pas être vu comme quelqu'un de chelou. Parce que à Skip, être chelou c'est être malheureux et nous ce qu'on veut c'est être heureux. Sinon pourquoi on suivrait ces normes sociales si c'est pas pour être heureux Alors nous avons être bien foutu, musclé, les filles les cheveux longs, les garçons les cheveux courts, bien s'habiller et surtout porter des marques, avoir une grande maison, avoir un animal mal de compagnie Avoir un enfant et avoir un partenaire de ton sexe opposé, très beau ou très belle. Parce que si t'es moche, t'es chelou. Si t'es gros, t'es chelou. Si tu veux pas d'enfant, t'es quelqu'un de chelou. Si t'as une vieille voiture pourrie, c'est que t'as échoué dans la vie. Et ainsi de suite, c'est une liste de critères de réussite sociale qui est largement valorisée dans les films, dans les séries, dans tout ce que vous allez consommer au quotidien. Et cette liste Précisément, elle vous fait penser à qui À chaque candidat, un an après une télé-réalité. Au début, ils rentrent, tout va bien, mais ils avancent sur le continuum. Juste pour en revenir à cette échelle et sur ce continuum, pour être clair et précise, en gros, c'est censé t'amener au bonheur. Et vu qu'on te dit que pour aller au bonheur, il faut cocher le maximum de critères sociaux, et bien au début, tu commences plus ou moins avantagé en fonction de certaines personnes. Mais plus tu vas cocher de critères de réussite sociale, plus tu vas monter sur cette échelle et plus, à ce qui paraît, tu devrais accéder à ce bonheur. Pourquoi ils deviennent si extrêmes Eh bien, parce qu'ils ont quelque chose que la majorité d'entre vous n'ont pas, c'est beaucoup de moula, l'argent. Ce truc-là, qui à ce qui paraît est synonyme de grand bonheur, l'argent. Et ces individus, au final, sont pas pires que la majorité des gens qui composent de la France. Ils sont juste beaucoup plus riches. Bref, soyons sincères, juste deux minutes. Si on vous dit aujourd'hui, tu as tout l'argent que tu veux pour te faire de la chirurgie esthétique, est-ce que tu dis oui Alors, on n'est pas là pour juger, mais est-ce que toi, si tu avais de l'argent, tu te ferais faire un petit truc, genre, le petit doublement de temps, le petit nez, juste les petits juste un tout petit truc est ce que tu le ferais parce que c'est là le piège encore une fois où est la limite sur ce continuum comme la plupart d'entre nous ces gens ont été éduqués que pour être heureux il fallait réussir socialement c'est à dire être bien vu par les autres ils vont commencer à faire un tout petit peu de chirurgie esthétique mincir acheter une voiture acheter une maison évoluer dans la société et puis quand ils auront tout à leur disposition pour être heureux ils vont se dire mais pourquoi j'ai tout Là. Mais pourquoi je me sens vide là? Et aussi en mode pourquoi j'ai tout et il y a des gens qui me détestent encore. Alors que regardez comme je suis cool, frère, regardez ma voiture, regardez ma meuf, regardez ma maison, regarde comme je suis cool. Et d'autant plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux à l'époque, ok, c'était pour impressionner ton village. Maintenant, c'est des milliers et des milliards de gens que tu dois impressionner au quotidien. Donc tu commences à te dire, mais pourquoi ma photo fait pas de like? Pourquoi elle, son enfant, il fait plus de likes que le mien? Pourquoi les gens me détestent à moi et pas à elle? Est-ce que je ne serais pas assez jolie? Est-ce qu'il faudrait pas que je refasse un régime? Est-ce qu'il faudrait pas que je me refasse le nez finalement? Et donc, on on repart sur un processus de chirurgie esthétique, le continuum, il avance, il avance, il avance, et on en arrive, bah, vous connaissez déjà. On devient accro à la chirurgie, accro aux belles voitures, toujours pour montrer que nous sommes des gens cool, nous sommes des gens beaux. Parce que ce qu'on veut au fond de nous, c'est toujours être heureux et on recherche le bonheur sur ce continuum, comme s'il en existait qu'en seul. Mais placer notre bonheur dans les mains de milliards de personnes, c'est impossible. Tu ne pourras jamais plaire à un milliard de personnes, jamais de la vie. Alors faites-en vraiment ce que vous voulez, mais du coup je vous questionne à vous, sommes-nous réellement différente de ces gens Sommes-nous pas les premiers à essayer d'être toujours plus beau, toujours plus mince, à avoir toujours les plus belles tenues On cherche pas non plus l'approbation sociale sur les réseaux sociaux. Finalement, est-ce que cracher sur ces gens serait pas une projection de ce qu'on déteste tant chez nous Est-ce que nous aurions fait différemment si on avait été à leur place Sommes-nous aussi vides et superficiels que ces gens Et nos relations amoureuses, amicales, sont-elles vraiment différentes Alors dans Objectif Reste du Monde, j'ai été chamboulée, j'ai zéro honte à le dire, par euh, le couple Julien-Ilona. Euh, bon, on s'en fout pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est ça m'a fait me poser le plus de questions. On est venu ici pourquoi Pour mentir Pour se faire une bonne image Donc c'est deux personnes qui s'aiment. Nous avons d'un côté Julien qui est un cliché ambulant de ce que la plupart des meufs qui vivent dans ce paraître cherchent, c'est-à-dire des masques toxiques, des mecs plutôt mignons, abdos, etc. Genre c'est des beaux gosses, mais qui sont plutôt violents, virulents, qui dépassent les bornes et qui sont des grands chevaliers. De l'autre côté nous avons Ilona. Elle est totalement perdue, je sais pas trop ce qu'elle fait dans ce genre d'émission, mais elle a l'air vraiment tiraillée entre ce que la société nous vend du couple, ce qui est tellement tellement tellement bien représenté dans ce ce genre d'émission, et ce que elle, elle ressent réellement, c'est-à-dire ce hein. de la souffrance, genre en mode elle sent qu'il y a une énorme douille, mais elle est incapable de se comprendre ou de mettre des mots dessus. Et donc Julien, lui, euh, il a zéro patience et il hurle à la mort pendant toutes les émissions, qu'il aime, qu'il est parfait, qu'il comprend pas, etc. Je la comprends pas. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'aller voir sur les réseaux sociaux ce que les gens pensaient de ce comportement. Et euh, la plupart des tweets euh, incendient Ilona en disant non mais qu'est-ce qu'elle veut de plus, c'est tout, Julien il aime, moi je rêverais tellement quand même, même comme ça ça c'est le vrai amour ça se voit il s'aiment, etc ça me conforte malheureusement à me dire que cette émission est la représentation des personnes qui suivent à la lettre les normes sociales et qu'en fait beaucoup de gens sont pareils que ces gens mais à une échelle beaucoup plus grande avec une intimité beaucoup plus grande avec un espace etc etc et avec beaucoup moins de caméras mais je vois pas la différence entre ce couple et ce que j'ai vu dans ma vie de la plupart des couples ou même de ce qui est grave vendu sur les réseaux sociaux en mode ça serait normal. L'amour égale la passion. On nous vend le couple comme étant le secret du bonheur, la réussite de tout l'autre, et notre moitié, le fait de se déchirer c'est un signe d'amour, etc. L'amour prime surtout. l'amour va nous sauver. Si on se déchire c'est parce qu'on s'aime réellement. Et au final ce qui compte dans un couple c'est pas qu'on soit heureux ensemble et qu'on s'entende bien, non Il vit pas bien dans sa vie C'est le paraître. On s'en un peu au final si le mec est violent ou toxique puisqu'après tout c'est normal, c'est un homme. C'est normal qu'il soit viril, méchant, excessif, dans ses délires, voilà. Et en vrai dans le fond j'ai vraiment de la peine pour ce garçon parce que évidemment, il aime Ilona, mais il l'aime d'une façon très toxique. Il reproduit ce schéma classique de l'homme dans la société. Ouais, c'est la réaction de mec. Et il le fait très bien, il prend tout à la lettre, il le fait parfaitement bien. Et comme ça marche pas, bah, il se sent acculé, il en devient violent, sans jamais se poser la question de « est-ce que ce que je fais ?» Pas problématique. Moi, je souffre. Et elle, ça se voit, elle le supporte pas, mais incapable d'arriver à le formuler. Elle est incapable de mettre des mots dessus. Et en fait, je culpabilise. Et le pire dans tout ça, c'est que dans cette émission, ils sont tous comme ben, Julien. Et du coup, elle, elle a une pression de tout le monde en lui disant, mais meuf, ça, c'est le vrai amour. Ne laisse pas passer. C'est lui l'homme de ta vie. Regarde moi, j'ai souffert pendant des mois et maintenant j'ai un enfant et regarde. Mais... Et ainsi, la conseille en étant persuadé que leurs conseils sont les meilleurs parce que eux non plus n'ont pas conscience du problème, n'ont pas conscience de tout ça. Ils sont tous avec le nez trop près de la feuille. Il n'y a personne qui prend du recul et dit « Wow Mais tout ce qu'on fait là, ça ne va pas regardez !» Regardez Parce qu'ils n'en ont pas conscience et parce qu'ils pensent tous sincèrement au plus profond d'eux bien faire. Ces gens sont sexistes, incultes, des copier-coller. Mais dans le fond, est-ce que ce n'est pas ce que la société nous incite à faire Pourquoi vous, vous regardez ce genre d'émission et aussi... Pouvez-vous me dire pourquoi vous ne la regardez pas Pourquoi vous la détestez autant Est-ce que c'est parce que c'est socialement admis de détester ce genre d'émission Et ça fait de nous quelqu'un dans la norme de détester ce genre d'émission Et est-ce qu'à la place de ces émissions que vous qualifiez de débiles, incultes et superficielles, vous regardez des émissions moins vides de sens Pourquoi la télé propose des choses aussi nulles Pourquoi YouTube met en avant un contenu de plus en plus vide et superficiel Parce que la majorité de la société consomme ce genre de contenu, sous d'autres formats, mais ça reste la même chose. Télé-réalité ou non, on cherche du contenu qui nous pousse à nous divertir et à éviter de penser au maximum. Parce que c'est chiant de réfléchir, d'être bien dans sa tête si ça se voit pas avec les yeux. Si ça crée pas ce glow up physique qui est autant valorisé dans notre société. Pourquoi prendre le temps de réfléchir À quoi ça sert de se cultiver puisqu'on nous dit que pour être heureux, il faut juste être riche, célèbre, avoir une maison, faire des enfants et un mari beau gosse ou une meuf belle gosse et être évidemment bien vu socialement. Ce qui ne se voit pas n'existe pas. Donc ce qui compte, c'est la façade de votre maison, pas ce qui se passe entre les quatre murs. Ce qui se cache entre les quatre murs de votre maison, on le cache, on le murmure. C'est intime, on montre pas qu'on est triste, on montre pas tout ça, parce qu'on on veut pas apparaître pour des gens faibles, on veut pas apparaître pour des gens bizarres. Personne se plaint, on veut pas être hors norme, on veut pas être rejeté. Nous, on veut être comme tout le monde, on veut pas faire de vagues. Alors on se dit que c'est nous le problème, puisque les autres se plaignent pas, c'est peut-être parce qu'on n'est pas assez bien, c'est peut-être parce qu'on ne fait pas assez, c'est parce qu'on n'est pas assez beau, parce qu'on n'est pas assez riche, parce qu'on n'a pas une assez grosse voiture. Et rarement on se dit c'est peut-être moi qui suis juste trop con. Dans notre éducation, on oublie quelque chose de fondamental, c'est de nous dire que le plus important c'est pas ce qui se passe à l'extérieur devant la façade de votre maison aux yeux des gens, mais c'est ce qui qui se passe dans les quatre murs de votre maison. Et le bonheur, il se trouve dans votre maison. Et passe sur les réseaux sociaux. Et si déjà dans votre propre maison vous n'êtes pas heureux, comment voulez-vous être heureux en extérieur Et en fait au final personnellement je trouve que la télé réalité est une représentation extrême de notre société, puisqu'il y a beaucoup de caméras et donc encore plus de gens à impressionner. Ces gens doivent performer, jouer comme c'était une grande pièce de théâtre, comme vous quand vous allez en soirée et que vous avez pas du tout envie d'être là mais vous faites des grands sourires à tout le monde, ou comme vous quand vous allez à un repas de famille alors que vous avez tellement pas envie d'être là mais vous allez vous raser, vous mettre une petite chemise etc alors que vous voulez y aller juste en jogging, quand on a beaucoup de regards posés sur nous, par peur d'être rejeté, on se met à jouer un rôle. Un rôle de ce qui est soi-disant normal et socialement admis. On a tellement peur d'être jugé que des fois on en devient tellement ridicule et contradictoire dans nos propres opinions. On se perd entre ce que nous sommes réellement et ce que nous pensons qui est valorisé et bien aux yeux des autres. Et ça on peut l'appliquer aussi à de nombreux influenceurs lifestyle. Le fait qu'ils se montrent stupides est beaucoup relayé et fonctionne car nous projetons sur eux nos propres failles. Ainsi on peut se rassurer sur le fait que nous, ok voilà on n'est pas tant des merdes que ça. Et au final se conforter dans nos vies. Mais la téléréalité au final le lycée, le collège, le manque du travail, vos repas de famille, c'est notre vie sociale aussi à nous, quand tous les yeux sont braqués sur nous. On veut impressionner les gens qui sont autour de nous, à notre façon, avec notre petit budget, mais on essaye à notre sauce d'exister aux yeux des gens. Ces gens essayent par tous les moyens de suivre ce chemin du bonheur et iront de plus en plus loin, quitte à devenir des clichés, quitte à devenir méchants et quitte à arnaquer des gens pour leur propre petit bonheur. Ces gens là, au fond, sont tristes et ne comprennent absolument pas le problème et ce qu'ils font de mal, et n'ont absolument pas le recul pour le comprendre non plus. Ils sont totalement dans une boucle et totalement Totalement matrixé et je pense qu'ils sont déjà trop loin sur le continuum pour être sauvés. Et malheureusement du coup bah... Il y a des suicides. Alors, morale de l'histoire, qui sommes-nous, nous, pour juger ces gens que nous trouvons tant détestables Mais qui sont finalement, à mes yeux, une bonne représentation de la société si on continue sur cette lancée. On est de plus en plus filmé, on montre de plus en plus notre intimité, on a de plus en plus de caméras. Et si on continue à vivre de façon autant individuelle, dans le paraître, dans la critique, le jugement de l'autre, sans jamais se demander une seule fois si ce chemin du bonheur qu'on nous a vendu depuis tant d'années était vraiment le bon. Bon, mais voilà euh, J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à débattre, etc., etc. À euh, vous abonner à mon Instagram, à me suivre sur Twitch. On fait des lives le mercredi où on parle de plein de sujets comme ça. Euh, N'hésitez pas aussi à partager, à commenter, etc. Euh, parce que je suis tout le temps, totalement toujours boycottée par euh, YouTube. Et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour, plein de courage. Et désolée pour avoir mis toutes ces questions dans votre tête. Mais gardez toujours un esprit critique, c'est très important. Voilà, voilà Ah, Ça, c'est pas très socialement un hein On va le cacher, on va dire... Voilà voilà